Nous allons maintenant aborder la question de la communication orale. Alors, communication euh, expressive, c'est-à-dire quand l'élève s'exprime, et réceptive, c'est-à-dire compréhension euh, des consignes orales. Dans votre livret d'accompagnement, cela correspond aux diapositives 11 à 22. Alors, avant de commencer par la communication orale, je parlerai quand même aussi de la communication non-verbale, qui a son importance. Certains élèves avec TSA peuvent donc être en difficulté dans la compréhension de la communication non-verbale. Je vous donne un exemple. Imaginons que euh, vous accompagnez un élève avec autisme en maternelle. Cet élève euh, vient vers vous avec un pot de colle à la main et renverse ce pot de colle sur vos chaussures toutes neuves. Qu'est-ce que vous allez lui dire Vous allez lui dire, ah bah ben, bravo Maintenant, reprenons ce même élève qui, la veille, a réussi un exercice. Vous lui avez dit... Bravo Super Champion Vous avez dit exactement les mêmes mots. Donc, vous comprenez que l'élève qui vient de renverser son pot de colle, bah, si ça se trouve, il va renverser une deuxième fois le pot de colle sur la deuxième chaussure parce que vous l'avez vous félicité. Donc, il faut être très vigilant sur la question du, du langage non-verbal, puisque là, c'était euh, effectivement à une autre modalité de communication, avec des mots totalement identiques, qui avaient des sens complètement différents. Alors, justement, ça va être important de travailler avec ces élèves sur la question des mimiques, sur la question des expressions faciales. Les personnes avec autisme ont souvent un visage un peu figé avec très peu d'expression faciale. Là aussi, c'est un petit peu en lien, vous vous souvenez, avec la question de l'imitation chez le tout petit. Hein. Donc leur registre va être peut-être un peu plus limité. Et puis, euh, il va en être de même, on va le voir sur la question des émotions. Alors attention, il ne faut pas confondre. Euh, le fait qu'une personne avec autisme n'exprime pas de la bonne façon une émotion avec le fait qu'elle ne ressente pas une émotion. Les personnes avec autisme, comme nous tous, ressentent les émotions mais peut-être qu'elles ne les expriment pas non plus de la même façon et qu'elles vont être aussi en difficulté pour lire les nôtres. Alors c'est ce qu'on va voir parce que effectivement, il va être important pour ces élèves leur présente un répertoire d'émotions de base. Hein. Vous voyez euh, les petits pictogrammes, euh, ça va être beaucoup utilisé avec les élèves pour leur faire comprendre les émotions, la joie, la tristesse, la colère et la peur qui sont les quatre émotions de, de base. Alors souvent quand on va nous ressentir une émotion ou quand l'élève va ressentir une émotion, ça va être important que l'AVSH le verbalise. Hein, verbalise, je suis content, je suis fâché etc. Mais si on dit, comme je viens de le dire, je suis content, je suis fâché, on n'associe pas tout le langage non verbal. Donc moi je vous invite, quand vous accompagnez, alors essentiellement un petit, hein, mais ça peut arriver aussi parfois avec euh, certains élèves qui seraient très déficitaires au collège, voire au lycée, mais je vous invite à surjouer aussi vos émotions. Par exemple, quand vous êtes fâché, eh bien vous forcez sur les traits de votre visage, vous théâtralisez pour vraiment dire à l'élève que vous êtes fâché. De la même manière, votre intonation de voix doit le signifier. Alors attention, quand je dis intonation de voix, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut crier, c'est pas ça. Mais c'est de montrer effectivement les variations à la fois de votre voix et de vos mimiques pour l'aider à mieux percevoir une émotion. Donc théâtralisons les émotions. De la même manière aussi, on va prendre en compte le contexte. On va les aider à prendre en compte le contexte. Alors, volontairement, on vous a mis là des, des images par rapport aux émotions. Donc, vous voyez par exemple un œil qui pleure. Alors, cet œil qui pleure, si je vous mets la petite fille à côté, vous voyez bien que vous allez spontanément me dire, cette petite fille, elle est triste. Hein? Elle pleure de tristesse. Si je vous mets par contre l'icône qui est à côté, vous n'allez pas me dire que c'est de la tristesse, mais au contraire, c'est plutôt euh, des pleurs de joie, hein, un rire, euh, des pleurs de rire. Donc là, déjà, on, est, on exprime une émotion complètement différente avec le même, j'allais dire, la même représentation qui est un oeil qui coule finalement. Hein. De la même manière, sur la question de se sentir ému, l'émotion, hein, on imagine, j'espère du moins, que cette personne est ému au moment de cette déclaration. Mais ça peut aussi être la même chose quand une personne épluche des oignons. Donc vous voyez bien que cette question du contexte va être très importante. C'est ce qui nous, spontanément, nous fait dire c'est telle ou telle émotion. Eh bien, les personnes avec autisme, on en reparlera plus tard, mais on parle de cécité contextuelle, ne vont pas prendre en compte tous ces éléments-là et vont voir l'œil qui coule et vont avoir des difficultés pour associer une émotion finalement, à un œil qui coule. Alors maintenant, je vais en venir au, au langage oral, à la compréhension des consignes orales, donc on est toujours sur la communication réceptive. Euh, imaginons l'enseignant qui dit aux élèves avant d'aller en récréation, vous allez faire l'exercice numéro 3 de la page 12 sur votre livre de mathématiques et vous recopiez l'énoncé sur votre cahier vert de mathématiques. Donc là, on est sur une consigne qui est extrêmement complexe, à la fois au niveau chronologique, puisqu'on dit avant de faire quelque chose. Donc là, euh, généralement, on va éviter de commencer par euh, ce qu'on va faire après, mais on va donner premièrement la, la consigne à faire en premier lieu. Hein. Donc elle est complexe chronologiquement, elle est complexe aussi, en longueur. Alors je vous cache pas que ça met en difficulté des élèves avec autisme et ça peut mettre en difficulté un, no un bon nombre d'élèves aussi. Alors du coup, quand on est un SH de l'élève avec autisme, on va être vigilant sur les consignes orales, sur la transmission, en évitant de trop parler. On a tendance à beaucoup beaucoup parler, parfois même, euh, j'allais dire, c'est nos, en tant que neurotypique, on a cette tendance-là à vouloir parler tout le temps, hein, à être des personnes de communication. Donc là, on essaye vraiment de limiter euh, notre langage oral à l'essentiel et aussi d'utiliser des phrases les plus courtes possibles, hein, sans passer par des digressions. De la même manière, notre vocabulaire doit être simple et concret. Alors, attention, hein, ce n'est pas l'idée d'infantiliser le jeune, c'est vraiment l'idée d'adapter son langage. De la même manière, on va donner une seule consigne à la fois. Hein, donc, on va décomposer. Si je reprends l'exemple, on va dire tu sors ton cahier de mathématiques, tu sors ton livre de mathématiques à telle page, tu recopies, etc. Donc, on va donner étape par étape. De la même manière aussi, ça va être important d'inclure l'élève dans les consignes collectives. Quand l'enseignant dit on va aller, euh, l'élève, il ne se sent pas concerné par le on et parfois, il faut donner son prénom pour qu'il se sente concerné lui aussi par la consigne. Et puis, on va souvent être obligé de répéter. Alors attention, répéter, ça veut dire à l'identique. Hein. On n'est pas dans l'idée de reformuler systématiquement, parfois il faudra le faire aussi, mais dans un premier temps, souvent, il est préférable de répéter. Si on dit à un élève, on va écouter un disque ou où on va entendre de la musique, on a donné deux consignes différentes. Et peut-être que pour l'élève, le traitement de l'information sera doublement complexe. Donc quand on répète quelque chose, on va écouter de la musique. On répète dans un premier temps, on va écouter de la musique. Imaginons que je vous propose le menu suivant. Euh, vous êtes au restaurant, qu'est-ce que vous allez faire Forcément, vous allez appeler le serveur pour lui dire euh, Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le Méli-Mélo de printemps Parce que vous ne savez pas si vous aimez ou pas. Par contre, si sur la carte du restaurant, à côté du Méli-Mélo de printemps, il y a la photo du Méli-Mélo de printemps, eh bien, vous allez avoir des indices visuels qui vont vous permettre, du coup, de comprendre, de visualiser ce que vous allez pouvoir manger. Donc, on voit bien que quand même, l'importance, l'impact du visuel sur la compréhension. Et chez les personnes avec autisme, hein, beaucoup de personnes avec autisme le, le disent, le visuel est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, il sera souvent nécessaire d'étayer son langage oral avec des outils visuels pour une meilleure compréhension. Alors, un exemple pour vous montrer que le visuel va être important pour étayer le langage oral. Euh, imaginons que je vous annonce que vous allez partir euh, faire un voyage en avion. Euh, vous avez une représentation dans votre tête de ce qu'est l'avion. Alors généralement, vous avez celle-là. Mais imaginons que vous soyez un enfant, que vous avez appris qu'un avion c'était ça, ça ou ça. Eh bien, j'imagine que, et notamment dans le dernier cas, si je vous dis qu'on va partir en avion euh, dans telle destination, peut-être que ça va développer chez vous un certain stress, une certaine angoisse qui sera relativement justifiée. Hein. Donc tout ça pour vous dire que euh, si on n'a pas la, tous la même représentation, eh bien on peut euh, aboutir à des confusions, voire à des comportements inadaptés. Donc ça va être important du coup, s'appuyer sur une image, pour être sûr que finalement l'élève a bien compris euh, la même chose que, que nous, Alors, on a bien la bonne représentation. Autre chose aussi sur la question du, du langage oral, et notamment avec les personnes avec autisme, imaginons que l'élève doit aller à la piscine et qu'il adore ça, tous les mardis il va à la piscine. Ce jour-là, le maître nageur est absent, et le matin, quand il arrive, vous lui dites bien oralement, euh, aujourd'hui, on ne va pas à la piscine. Et pour vous, vous avez fait, rempli votre rôle, vous l'avez prévenu, vous avez anticipé. Et puis, arrivée l'heure de la piscine, l'élève se roule par terre et fait une énorme colère que vous ne comprenez pas. Et pour lui, bah, c'est l'heure d'aller à la piscine. Mais vous lui dites, je, je te l'ai dit ce matin, je t'ai bien dit, aujourd'hui, on ne va pas à la piscine. Mais si cet élève a une mauvaise compréhension des consignes orales, peut-être que lui, il n'a retenu que le mot « piscine » et auquel cas, au contraire, il s'était dit « chouette, aujourd'hui, je vais à la piscine euh, ». Du coup, c'est là où le support visuel va être important. Parce qu'en plus, la trace, elle reste. Peut-être qu'aussi l'élève, il a oublié cette information. Alors que si on lui met l'image de la piscine et l'image de la piscine barrée, eh bien, visuellement, on montre que aujourd'hui, on n'y va pas. Et puis, on peut aussi, avec certains élèves même, remplacer par l'activité qui va être proposée à la place. Donc ici, aujourd'hui, ce sera babington. Tu vois, la piscine est barrée et aujourd'hui, on va faire le babington. Concernant l'utilisation des supports visuels, il faut être très vigilant concernant les compétences, les capacités d'abstraction de l'élève. Imaginons par exemple, on dit on va remplacer ça par un picto. Un picto, là ici on voit là un, ça peut être très abstrait pour l'élève. Donc là on lui dit on va faire du dessin, donc le mot écrit c'est encore plus abstrait, hein. ça veut dire que c'est un symbole et tous les élèves avec autisme n'ont pas encore accès à la lecture. Mais imaginons que, voilà, on lui donne ce pictogramme-là pour dire on va dessiner. Pour certains élèves, ça n'aura aucun sens ce pictogramme. Hein. Je fais une petite aparté, une anecdote qui a été racontée par Joseph Chauvanec. Vous voyez tous, euh, on voit partout ce pictogramme vert euh, de sortie de secours. Donc nous, voyant ce pictogramme, ce pictogramme, il nous indique que nous devons utiliser cette porte-là pour sortir, si possible, en courant, et dans cette direction, hein, c'est-à-dire passer la porte pour sortir. Joseph Chovanec en caricaturant, il dit, bah, on peut tout à fait voir ce pictogramme et comprendre qu'il faut courir vers la porte et qu'une fois arrivé vers la porte, s'aplatir sur le sol. Pourquoi Parce que la flèche, finalement, elle descend vers le bas. Donc vous voyez que si on n'a pas la bonne compréhension du pictogramme, on peut euh, avoir une attitude qui serait inadaptée, voire dangereuse. Donc il faut bien s'assurer avec l'élève que le pictogramme lui parle. Et souvent, avant d'utiliser le pictogramme, on utilisera soit l'image ou le dessin, et même dans l'idéal, la photo, hein, la photo de l'enfant. Ou même, pour certains enfants, quand la photo c'est encore trop abstrait, on va utiliser directement l'objet. C'est-à-dire qu'on va donner à l'élève, on va lui dire par exemple, euh, tu vas faire de la peinture et on montre le pinceau. Hein. Donc un élève qui a des bonnes compétences, on lui montrera le pictogramme, le dessin, la photo. Un élève qui est en difficulté, on ira d'abord sur l'objet en tant que tel. Hein. Et on le verra plus tard pour réaliser un planning, hein, un emploi du temps, on utilisera aussi l'objet si l'élève il n'a pas les compétences d'abstraction suffisantes. Je reviens juste sur la question de la photo. Un exemple d'un élève pour qui on a fait des photos pour son emploi du temps et donc notamment des photos sur la séance de PS où il est en train de faire la roulade, etc. Donc on lui montre avant d'aller dans la salle de PS, regarde, on va faire l'EPS, voilà la photo. Et arrivé dans la salle, l'élève a un comportement inadapté et on voit bien qu'il n'a pas compris qu'il allait faire de l'EPS. Pourquoi et on se rend compte à ce moment-là que pour cet élève, eh bien, il n'a pas fait le lien entre lui et le PS parce que ce jour-là, il n'a pas le même pull. Sur la photo, il a un pull rouge et aujourd'hui, il a un pull bleu. Donc, ça ne peut pas être possible. Donc, vous voyez que chez certains élèves aussi, euh, il faudra être vraiment vigilant et s'assurer complètement de la compréhension de l'outil euh, et c'est pour ça que parfois, certains élèves vont désinvestir ces outils, c'est parce qu'ils n'y ont pas encore totalement accès. Au niveau de la communication réceptive aussi, euh, les élèves qui présentent des TSA peuvent rencontrer des difficultés dans la compréhension de ce qu'on va appeler le langage imagé. Effectivement, nous avons tendance à utiliser tout un tas d'expressions imagées. Hein. Tu me casses les oreilles, euh, prends la porte, euh, euh, laisse tomber, vous imaginez bien les conséquences si la personne prend au pied de la lettre euh, exactement ce que vous êtes en train de lui dire. C'est comme ça aussi qu'on retrouve souvent des comportements inadaptés qui sont liés, comme je le disais tout au début, finalement à une incompréhension de la consigne et non pas à une provocation. Le second degré, comme les expressions imagées, font que les élèves vont être aussi en difficulté pour comprendre l'ironie, l'humour. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils en seront incapables, bien évidemment, de faire de l'humour ou de comprendre, mais ça signifie que l'AESH doit expliquer chaque situation, chaque expression, en s'assurant que l'élève en a bien compris le, le sens de l'expression. Et quand c'est de l'humour, il est important de préciser à l'élève que c'est de l'humour pour qu'il apprenne aussi cette notion là. Deux exemples ici pour vous montrer les difficultés dans la compréhension des consignes implicites. Nous avons tendance à beaucoup utiliser un langage implicite, euh, ça veut dire que pour l'élève avec autisme, euh, toutes les indications ne lui seront pas fournies, elles sont implicites. Donc l'AESH devra finalement traduire en langage explicite ces fameuses consignes implicites. Donc là, deux exemples, hein. un élève qui trace à la demande de son enseignant un triangle rectangle, sauf que l'enseignant n'a pas spécifié qu'il fallait utiliser une règle ou une équerre pour réaliser cette figure géométrique. De la même manière, hein, un élève à qui on va donner une feuille et lui dire de la coller, sera, cap sera capable de coller la feuille sur la table parce qu'on a oublié de préciser qu'il doit coller cette feuille dans le cahier. Alors là aussi, je le redis, hein, ça peut être euh, considéré comme de la provocation, mais c'est uniquement de l'incompréhension hein, du langage implicite. Au niveau de la communication expressive, c'est-à-dire le fait de s'exprimer, euh, il va y avoir une grande variété chez les personnes présentant des TSA. On peut avoir des personnes qui vont avoir euh, j'allais dire aucun langage oral ou très peu de mots, en tout cas pas suffisamment pour être considéré comme étant réellement expressif. Et là, on va parler d'élèves non verbaux, hein, qui n'ont pas le langage oral. Et puis, on va avoir des élèves qui vont le développer mais beaucoup plus tardivement. Donc là, on va parler de retard de langage oral. Certains élèves à l'inverse, vont développer un très bon niveau de langage, voire même un langage encyclopédique, hein, avec des mots un petit peu savants. Et on peut très bien imaginer qu'un adolescent, par exemple, qui utiliserait ce type de langage, bah, peut se retrouver à la marge par rapport à ses camarades euh, s'il utilise un langage qu'on va qualifier un petit peu de pédant. Chez certains élèves avec autisme, on va aussi constater beaucoup d'écolalies. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'écolali? C'est, comme son nom l'indique, hein, avec le mot écho, une espèce de répétition. Hein, et c'est l'idée que l'élève va répéter, par exemple, euh, le dernier mot de la phrase ou la fin de la phrase. Et ça peut prêter à confusion. Par exemple, euh, un élève à qui vous allez dire euh, « Tu veux le feutre vert ou le feutre rouge ?» va vous répondre « rouge ». Et puis... Peut-être développer un comportement inadapté parce que vous lui donnez le feutre rouge alors que finalement il voulait le vert. Donc c'est pas en fait qu'il vous a répondu qu'il voulait le rouge, c'est uniquement qu'il a répété le dernier mot. Alors là c'est assez facile de se rendre compte les élèves qui font ça. Il suffit de dire un coup tu veux le feutre rouge ou le vert ou le vert ou le rouge. Et s'il vous dit uniquement le dernier mot, on est sûr qu'on est dans de l'écolalie euh, immédiate. Mais de la même manière aussi, on a ce qu'on appelle l'écolalie différée. C'est des enfants qui vont répéter de manière parfois excessive euh, certaines formules, certains slogans qu'ils ont entendus. Alors souvent c'est issu de publicité ou de films d'animation. Hein, et ils vont répéter ces formules de manière euh, relativement fréquente. Ça peut être aussi un mot qu'ils apprécient et qu'ils vont répéter. Alors juste pour signaler quand même que l'écolalie, euh, souvent aussi c'est quand on, un enfant apprend à parler, c'est ce qu'il a un petit peu tendance à faire, c'est-à-dire répéter ce que dit la personne. C'est aussi une façon de s'approprier le langage, mais en tout cas il faut faire attention parce que souvent ce langage n'a pas valeur réelle de communication, mais uniquement de répétition de mots. Alors là aussi, quand un élève est en difficulté dans sa communication expressive, il est important pour l'AESH et l'équipe qui accompagne l'élève de s'appuyer sur les outils de communication améliorés et augmentés que vont mettre en place certains professionnels de soins. On l'avait déjà évoqué dans un autre module mais je rappelle que le macaton est un outil qui est souvent utilisé par les orthophonistes. Les orthophonistes le mettent en place, hein, il est nécessaire d'être formé pour mettre en place le macathon. Par contre, l'AESH pourra effectivement s'en inspirer en lien avec les parents et euh, l'orthophoniste euh, pour pouvoir encourager son utilisation euh, au sein de l'établissement scolaire. Alors, euh, le macathon, je le rappelle, c'est à la fois s'exprimer de manière orale, hein, donc exprimer le mot, l'associer si besoin à un pictogramme, donc il y a euh, tout un tas de pictogrammes, il y a un vocabulaire de base qui va faire partie de ce macathon et puis ça sera associé aussi à un signe de la langue française signée. Donc les trois modalités de communication, l'oral, le visuel et le gestuel. Si votre élève utilise le macathon, c'est important euh, de faire la demande auprès de l'orthophoniste, sous couvert bien évidemment des parents, d'avoir euh, le vocabulaire que l'élève connaît. C'est-à-dire que parfois l'orthophoniste peut vous donner un petit lexique avec les différents pictogrammes ou vous communiquer les gestes euh, usuels pour que vous puissiez comprendre l'élève. Hein, si l'élève vient vers vous et s'exprime par un geste et que vous êtes donc d incapacité d'y répondre, c'est vrai que ce serait relativement dommage. Donc c'est important, du coup, qu'il y ait une liaison entre les professionnels de soins et l'établissement scolaire via euh, les parents. Une autre technique de communication qui est relativement utilisée dans le cadre de l'autisme, c'est ce qu'on appelle le PECS. Alors, je le redis, hein, c'est là aussi, c'est l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui est formé, en tout cas, qui a cette technique qui va pouvoir apprendre à l'élève. Donc le PEC, c'est l'idée d'exprimer de une demande en utilisant euh, du visuel. Donc l'enfant va bénéficier d'un apprentissage hein, pour euh, apprendre à demander alors un objet, euh, une activité, euh, ce qu'il veut, hein, par le biais d'images. Donc là, euh, pour ça, il aura un classeur de communication, un classeur PEX qui va lui servir à exprimer ses demandes et dans ce classeur bah, il y aura tout le vocabulaire que l'enfant euh, connaît. Donc ça veut dire qu'il va vous tendre l'image, hein. imaginons qu'il veut boire, il va vous tendre la carte boire et à ce moment là à vous de lui donner à boire en réponse. L'idée en tout cas, qui va être importante pour l'AESH c'est que ce classeur il soit toujours accessible à l'élève, qu'il puisse effectuer des demandes à n'importe quel moment. Parfois euh, ça peut être dans la cour de récréation, parfois ça peut être dans la salle de PS, ça peut être dans un autre lieu et soit bah, l'AESH emmène systématiquement tout le classeur de l'élève, soit on peut aussi dans certaines situations euh, se limiter à quelques images et on va proposer par exemple de les mettre soit autour du cou de l'élève, avec juste les images essentielles, ou alors on peut aussi imaginer avec un, un, un petit porte-clés mousqueton, je pense notamment si l'élève va en récréation. On va voir aussi que de plus en plus d'élèves vont utiliser des outils technologiques, et notamment des tablettes, pour éviter d'avoir la manipulation de ce classeur PEX. Alors l'idée, l'avantage dire de la tablette, c'est que, du coup, on peut, par exemple, enrichir beaucoup plus rapidement les pictogrammes puisqu'il suffit de prendre en photo euh, l'objet et ça s'intègre automatiquement dans l'application pour être euh, un pictogramme utilisable. On peut aussi mettre parfois euh, du vocal hein, euh, avec une synthèse vocale. Par contre, euh, bah, l'inconvénient, vous vous en doutez, c'est qu'une tablette, ça reste un outil fragile. Alors, c'est vrai que maintenant, il, il existe des coques pour protéger le, le matériel, mais du coup c'est vrai que ça amène une vigilance euh, un peu plus importante euh, par rapport à l'utilisation de cet outil. Mais je le redis, cet outil c'est pour l'élève son moyen de communication, donc s'il n'y a pas accès, on lui enlève sa possibilité de communiquer.